Angular 2 est écrit en TypeScript donc entièrement, à part quelques codes où c'est écrit en Dart, mais ça c'est pour des raisons historiques. Pour ceux qui connaissent pas TypeScript, c'est un petit rappel. Donc on connaît tous JavaScript, donc ES5, donc l'ancien JS, je dirais, le nouveau JS, donc ES6 ou ES2015 pour les puristes, ES2006, voilà, voilà, donc toutes les futures versions qui vont sortir en fait. Et ben TypeScript en fait c'est un sur de tout ça. C'est à dire que TypeScript c'est du JS valide et euh, avec des types, mais c'est les types optionnels. Mais on verra tout à l'heure quelques exemples de code. Donc voilà, donc euh, avec Angular 2, vous allez pouvoir utiliser soit du, le S5, comme aujourd'hui, si vous voulez. Je vous le déconseille parce qu'il y a quand même beaucoup de code à écrire. Ou bien de euh, le S6, ou plus, évidemment. Ou euh, vivement conseillé du TypeScript. Voilà, sachant que du TypeScript, c'est uniquement du de S6. Mais on verra tout à l'heure pourquoi... Enfin, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que va nous apporter en fait TypeScript. Je vous ai mis dans les slides quelques liens, pour pour là, pour, euh, quelques ressources sur TypeScript, donc ça c'est la doc officielle, et puis sur ES6. On va maintenant passer au cœur de la présentation, c'est-à-dire euh, je vais vous enchaîner plein de slides sur les concepts, donc c'est vraiment théorique, je vais survoler ça, et puis à la fin, si vous, êtes, vous avez encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à en poser des questions. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une application Angular 2, en fait, c'est simplement un arbre de composants. Donc, vous allez avoir un arbre, en fait, plein de composants, et votre application, c'est composé de tout ça. Par exemple, ici, j'ai mon application qui est composée d'une toolbar, d'une search bar, etc., et d'une liste, et la liste elle-même est composée de cartes, de tchèles, etc., En termes de code, donc, voici comment on écrit un composant avec Angular 2 donc là j'utilise, j'importe en fait, donc j'utilise la syntaxe ES6 pour importer des dépendances d'un package qui s'appelle euh, atangular slash core, je vais donc utiliser euh, la notation component, donc, ou le décorateur, qui va venir donc enrichir en fait ma classe, ou venir décorer enrichir ma classe euh, application avec des informations de la configuration. Donc par exemple pour le toolbar, donc je vais avoir donc ça c'est pour l'instant c'est de l'ES6 hein, j'ai pas j'ai vraiment TypeScript rien là-dedans il y a rien de TypeScript là-dedans donc application home c'est une classe et puis je vais importer euh, component et toolbar donc des différents modules et puis je vais dire que cette classe là en fait c'est un component avec son sélecteur son template et puis d'autres dépendances donc rappelez-vous bien donc ça c'est le toolbar hein, Dans le graph donc toolbar contient aussi des dépendances etc et Toolbar, elle est inclue dans l'application. Donc c'est pour ça que je suis obligé d'ici de lui dire Directives Toolbar. Et puis évidemment, vu que j'ai dit que voilà, mon sélecteur, c'est route dans mon HTML, quelque part, dans mes templates, je vais avoir une balise HTML avec My-Route. Et puis, un composant en Angular 2, en fait, possède un Lifecycle, comme dans la plupart des autres frameworks et librairies. Et en fait, c'est... Ces lifecycles en fait, c'est des comment dire, ça se produit à des, des, à des moments bien bien définis. Comme par exemple ici, pour bootstrapper notre application, donc notre racine d'arbre. Donc, je vais invoquer la, enfin, je vais importer la méthode bootstrap depuis le package. Et puis, euh, j'appelle simplement bootstrap avec les dépendances et mon application. Au sein même d'un composant, on va voir cycles de vie en fait la création la description euh, à quel moment le, comment on ça, à quel moment le, le component a été donc initialisé etc et donc on va avoir quelques euh, quelques life cycles comme ça intéressant donc je vais pas tous les détailler hein, je, vous, je vous invite à aller lire la doc mais sachez que ça existe et que c'est voilà on est euh, on peut on peut les exploiter euh, dans nos projets donc évidemment il y a des templates hein, dans dans les dans les composants donc avec une syntaxe donc euh, beaucoup plus simplifiée qu'avec Angular 1. Vous allez, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on a toujours les, donc l'interpolation les, des expressions. Donc ça, ça existe comme avant, ça n'a pas changé. Donc à l'intérieur des, des moustaches, on peut écrire du, des expressions JS. La nouvelle syntaxe donc c'est le binding sur les, propr les propriétés. Donc les propriétés d'homme. Donc attention, à ne pas confondre avec les attributs d'homme. Euh, <coughs> Par exemple, euh, src ici, effectivement, bon, malheureusement, c'est les deux, c'est un attribut et, un, et un, une propriété. Euh, ClassList, par exemple, pour ceux qui connaissent ClassList, ça c'est un attribut DOM. Class, c'est la classe CSS, ça, un, pardon, je vais la refaire. Euh, ClassList, c'est une propriété du DOM, parce qu'en fait, quand vous inspectez votre DOM, vous voyez bien qu'il y, y a une propriété ClassList. Par contre, euh, donc le mot-clé classe dans l'HTML, qu'on tape dans l'HTML, ça c'est un attribut statique. Et donc avec Angular on est capable en fait de binder sur les propriétés. Et je peux aussi binder sur des propriétés custom comme items ici qui, qui appartient à mon composant my menu. Même principe, je peux aussi euh, donc euh, attacher des callbacks à des événements. Donc là c'est avec des parenthèses, donc ça rappelle une invocation de fonction. Donc euh, j'ai ici deux événements, donc un événement standard, vous remarquez voilà click que, donc, euh, à chaque fois que j'ai un clic, donc j'invoque la méthode clicked qui est définie dans ma classe en bas. Mais aussi, je vais avoir des, euh, des custom events, YOLO par exemple, qui va appeler la fonction callFunk. Vous remarquez pour euh, click, en fait, donc c'est un événement standard. Euh, la différence du ngClick, ng tout ça, là, ce qu'on avait en Angular 1, ça on n'a plus maintenant, en fait. On va utiliser les events standards du navigateur. Ainsi que les attributs standards du navigateur, ce que, ce que j'ai dit juste avant mais évidemment j'ai la possibilité de faire mes propres custom events. Alors les deux le, le binding de propriété en fait c'est un one way binding, donc c'est unidirectionnel donc il n'y a plus du bidirectionnel par défaut en Angular 2, contrairement à Angular 1 on a vu les dégâts que ça faisait en Angular 1, là on arrête. Maintenant si vous voulez quand même du bidirectionnel, vous pouvez mélanger les deux syntaxes, parenthèse et euh, crochet. Donc, euh, euh, ça s'explique hein, en fait. C'est juste un raccourci vers euh, binding sur le ng model en, en propriété et binding euh, sur l'événement ng model change. Donc à chaque fois en fait que l'événement change, que le modèle change, je refais je refais l'affectation. Ou simplement je peux faire donc le raccourci euh, crochet parenthèse. Donc ça on va le voir. Enfin vous allez le voir plus tard hein, dans vos projets. On l'utilise souvent dans les formulaires uniquement. Un petit résumé, mais il y en a d'autres, hein, mais un petit résumé de, de, des attributs, enfin euh, <coughs> de la nouvelle syntaxe des templates. Donc par exemple ici, le attr.fort, dont je n'en ai pas parlé, mais ça me permet par exemple de me binder sur l'attribut le, le, fort en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai voilà, pas voulu en parler, mais je vous ai dit qu'on peut binder uniquement sur les propriétés. Mais si vous voulez vous binder sur les attributs, on peut le préciser avec attr. quelque chose. Je peux également aller attaquer le style, donc en mettant crochet style la propriété et éventuellement une, euh, euh, en spécifiant encore plus euh, le sélecteur et dans ce cas là je vais modifier directement le style bon alors ce pas recommandé mais bon pour l'époque c'est rapide et puis les deux dernières je vais en parler juste après Alors quelque chose qu'on va retrouver encore dans Angular 2 c'est les directives mais ce qui est en commun avec Angular 1 c'est juste le nom en fait on va voir que c'est vraiment différent Conceptuellement parlant c'est la même chose mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à utiliser avec Angular 1. Donc il y aura trois, trois types de directives en Angular 2. Les directives structurelles, donc ça c'est les directives qui vont venir modifier le DOM, c'est-à-dire ajouter un bloc, enfin ajouter des éléments DOM ou retirer des éléments DOM. Donc sans surprise, hein, c'est les NGIF et les NGFOR, mais il y en a, enfin, a d'autres, mais pour l'instant on va se focaliser sur ces deux-là. Euh, à vous remarquez, la syntaxe c'est étoile ngif, en camel case c'est NG, étoile ngfor. Le ngfor, en fait, et donc c'est vrai pour le ngif aussi, hein, mais le ngfor, quand vous allez écrire étoile ngfor et puis une expression derrière, en fait ça se décompose en dessous euh, sous forme de template, quelque chose, etc., etc. Pour ceux qui ont remarqué, du coup, en fait, la syntaxe template c'est les web components. Donc c'est un standard des quatre standard Web Components. Et donc Angular exploite beaucoup ça, en fait, dans la partie euh, directive structurelle. Mais vous, vous n'avez pas besoin de mémoriser la deuxième partie, enfin vous pouvez si vous voulez. La première, en fait, du coup, c'est un raccourci étoile, quelque chose, ça veut dire que mon, ma directive va du coup, créer un template en dessous, etc. Avec euh, des notions de Shadow DOM, euh, voilà, pour ceux qui connaissent encore une fois le... Qui connaît d'ailleurs le, les Web Components, les standards Web Components. Ok, je dois peut-être les détailler, je pense. Alors, les Web Components, c'est un standard euh, HTML5, euh, donc, euh, on va dire stable, Bon, pas implémenté, il n'est pas implémenté par tous les navigateurs, mais en tout cas, dans Chrome, c'est bien implémenté, dans Firefox, etc., euh, Safari, peut-être Edge, je ne sais pas, je vais peut-être bien avancer sur les autres, mais en tout cas, c'est standard. Et donc, euh, ça, ça nous permet en fait de faire des composants web standards. Pour ceux qui connaissent jQuery, donc les plugins jQuery par exemple, c'est l'exemple qu'on voit souvent, eh ben, en fait, on peut voir la même chose, mais de façon standard et plus propre. Et voilà. euh, quelques exemples quand même de, de quelques web components que vous connaissez tous. La balise vidéo que vous avez dans votre HTML, c'est une balise web enfin, component, entre guillemets. Input aussi. C'est-à-dire euh, que vous faites un input, derrière en fait, le navigateur crée du DOM qui est caché pour nous, mais on peut l'activer, donc Chrome par exemple, en lui demandant d'activer le Shadow DOM, dans ce cas-là, on peut naviguer carrément en fait, dans le, dans le, le visuel en fait, de la balise input, le visuel de la balise vidéo, etc. Et donc, avec Angular 2, voici comment on peut le faire Dollar, euh, étoile, plutôt, étoile ng4 ou étoile ngif. Deuxième euh, famille d'attributs on va avoir donc, des attributs qui vont venir euh, rajouter, en fait, des, rajouter un comportement à un élément d'homme. Donc, comme ceci. Et puis, euh, le dernier, euh, euh, la dernière catégorie, en fait, c'est les Components, dont je vous ai parlé juste avant. Donc oui, les Components, en fait, c'est des directives en dessous. C'est simplement des directives avec un template supplémentaire. Voilà, il n'y a rien à dire sur les Components, c'est ce qu'on a vu avant, vraiment. Ici, donc j'ai euh, une directive euh, qui va venir, euh, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, qui va venir rajouter un comportement à mon, à mon élément span qui est en bas. Donc, je vous passe la syntaxe, mais voici comment en fait, on écrit une directive comparée à ce qu'on fait avant avec Angular 1, donc il n'y a plus besoin de mémoriser les transclusions, les restricts et tout ça. Euh, L'API c'est celle-là en fait. On a une annotation add directive et elle prend les mêmes paramètres que les annotations components qu'on a vu tout à l'heure. Avec juste le sélecteur qui change, mais ça c'est du détail. Euh, petite précision quand même, euh, quand, on, quand vous allez faire en fait des directives qui vont manipuler le DOM, petit conseil, ne touchez jamais en fait au DOM directement. Ne faites pas des query selectors ou des window get element by ID. Passez par des renderers, ce qu'on appelle des renderers ici. Euh, par exemple, ici, simplement parce que donc, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement en Angular, on est capable de l'exécuter côté serveur, etc. Donc vous vous doutez bien côté serveur, il n'y a pas de DOM. Donc si vous faites des, des documents de selector et tout ça, bah, l'application ne va pas marcher. Euh, et donc. Euh, le projet Angular Universal, donc, donc je suis contributeur aussi. En fait, on fait pas mal de travail pour vous abstraire, vous abstraire toutes ces contraintes-là, mais euh, des fois, on ne peut rien faire. <rire> donc, si vous attaquez directement Windows ou des, des éléments comme ça, euh, bah, sauf, après, évidemment, sauf si vous n'avez pas besoin de support serveur. Ce que je peux comprendre aussi. Mais bon, passons. Donc, euh, on a aussi donc, un component, en fait, quand il affiche l'information, il va pouvoir donc, la, la formater. Donc, ça, c'est avec les pipes. Alors les pipes, il n'y a pas de nouveauté, hein. c'est les filtres d'Angular 1, ça a été juste renommé en fait en pipes, c'est plus euh, unix-like. Euh, Évidemment, dans 2, on embarque pas mal de, de pipes, euh, donc la date, etc., formater la date, euh, voilà, tous les trucs classiques, la monnaie. Et voici la syntaxe, donc on est toujours sur une, euh, voilà, des annotations pipe avec un name, et je lui donne du coup une... Euh, euh, j'implémente l'API transform. On rien en sorcier, franchement c'est vraiment plus simple. Rapidement que, voilà, contrairement, en plus des, des, du fait qu'on <coughs> qu va pouvoir donc, formater l'information de manière statique, on va pouvoir la faire aussi de manière asynchrone. C'est ça en fait, donc, la puissance des pipes en Angular 2. c'est euh, un petit plus qu'on a par rapport à Angular 1. C'est-à-dire que je peux en fait, avoir des, des pipes qui vont venir faire des appels, qui vont faire des appel en fait, vraiment des, des actions asynchrones. Et retourner euh, l'information plus tard. Donc, typiquement, je peux avoir un fichier euh, J, euh, JSON. Bon, c'est pas ici, mais un fichier, par exemple, je peux traduire. Donc, je vais faire un pipe translate. Alors, c'est un exemple, hein, ça sera pas le cas, mais euh, mon pipe récupère l'URL, fait une requête XHR, etc., récupère l'information, puis la retourne à la vue. Et donc, elle s'affichera après. Donc, on sera capable de le faire. Et on verra tout à l'heure. Enfin, je, je pense, mais en, en tout cas, il y a aussi des pipes qui vont vous permettre de souscrire à des événements directement. Alors, euh, ça, c'est donc les... les nouveautés par rapport à Angular 1 en termes de design pattern. C'est-à-dire que maintenant, une application Angular 2, donc en plus, c'est un arbre de composants, mais euh, dans le la propagation des states, etc., en fait, est vraiment régulée. Alors, on va avoir donc un composant parent et un composant enfant en fait, qui vont communiquer d'une certaine manière. C'est-à-dire que le parent, quand il va vouloir communiquer avec ses enfants, il va passer par les bindings de propriétés qu'on a vu tout à l'heure, les crochets. A chaque fois qu'il va passer un input, donc on appelle ça un input, il va lui passer via les attributs. Ben, les attributs, le, les propriétés, pardon. Et donc, euh, pareil, l'enfant, quand il va vouloir parler avec son parent direct, il va pas les modifier directement les pieds, en fait, il va passer par des événements. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le binding sur les événements, les, les, les parenthèses. Ou avec euh, donc la notation output. Voici un exemple, donc je vais les flèches directement. Voilà. Donc là, ici, j'ai un composant, euh, themeCard, avec donc, euh, un input et un output. Donc, je, je, je récupère donc, les, les annotations input-output. Hein, c'est des annotations comme euh, component, pipe, directive, etc. Donc, c'est des annotations fournies par le framework. Et je vais venir donc, décorer les attributs de classe, mes attributs input, property, output, event, pour lui dire que ça, c'est un input, ça, c'est un output. Et donc, lui, derrière, en fait, il va pouvoir euh, mapper ce qu'il faut. Et euh, je veux pouvoir donc récupérer par exemple euh, sur le clic, euh, pour euh, déclencher l'événement, donc j'utilise euh, l'interface EventEmitter, et puis je fais un emit dessus, ici. Bon, après voilà, je ne rentre pas tout dans le détail, dans le code, mais voici comment on va, on va pouvoir du coup faire communiquer euh, un composant avec son parent. Ce qui, ce qui est important en fait, c'est que le composant, il a accès uniquement à son parent direct, et pas à tous les parents. Donc pour cela, il faut grimper l'arbre, etc. Alors pour ceux qui connaissent, je voulais pas le dire, mais pour ceux qui connaissent React, c'est le modèle Flux que, voilà, que React a popularisé. On va dire. Euh, évidemment, donc il y a du routage dans Angular 2, hein, ça n'a pas changé. Enfin, le routeur lui change régulièrement, mais pas le concept. Ça, je vais passer rapidement en fait euh, parce que le routeur en fait, il est encore en alpha, alpha 7. Donc euh, ça se trouve demain, ça ne sera plus ça, mais. Euh, j'ai quand même décidé de faire des slides dessus. En tout cas, euh, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que voilà, pour utiliser le routeur, on va déclarer des routes. Normal, on n'a pas le choix. Donc, pour déclarer des routes, voici comment on fait. Donc, euh, j'importe des dépendances, etc. Donc, ça, ça c'est un réflexe que vous allez avoir, du coup, enfin, vous allez devoir avoir régulièrement. C'est vous allez devoir utiliser une API, il faut l'importer. Donc, ça, c'est ES6, hein, c'est pas, c'est pas Angular de C'est vraiment on ES6, tout est module. C'est-à-dire que tout est vraiment encapsulé dans des fichiers. Enfin, Chaque fichier est un module. Si je veux rendre visible quelque chose à l'extérieur, il faut que je l'exporte. Si je veux euh, utiliser une API extérieure, il faut que je l'importe. Donc ça, si vous faites du Java, vous, vous êtes déjà habitué avec ça. Ou du Python, par exemple. Donc je vais définir mes routes. Donc Une route a un path et un, et un component. Il y a aussi des attributs optionnels, comme le redirect, to, etc. Mais de euh, manière euh, basique, il faut une URL et un composant. Parce qu'en fait, le routeur en Angular 2, c'est un routeur de composants, ce n'est pas un routeur de vue. C'est-à-dire, euh, une URL va charger en fait une grappe de composants. Donc typiquement ici, c'est 4 components, mais euh, j'imagine derrière, comme au 4 components, il va charger tout un, tout un tas de, de composants derrière. Je ne l'ai pas mis dans les slides, mais en fait, on peut avoir aussi des, des routes enfants. C'est-à-dire, je vais avoir une, une route qui définit un composant, mais derrière, je vais dire que cette route-là, en fait, elle déclare des sous-routes, etc., etc., donc en fait, je peux avoir des arbres de route, c'est très puissant. Ça dans mon composant, donc là vous, vous connaissez maintenant la notation, etc, mon sélecteur. J'ai mon template, donc, et oui, je peux faire aussi un template en inline hein, avec la notation euh, les backticks en ES6. Et vous allez voir ici, j'utilise euh, des mots-clés bizarres, là, le router link et des, un élément router outlet. Donc ça, c'est les directives en fait, qui sont fournies par le routeur, donc je suis obligé de dire à mon, mon composant en fait, cet attribut-là et ce composant là en fait, voici où ils s'en définit. Et donc là, je lui donne le tableau de directive. De toute façon, si vous ne si vous faites pas ça, Angular va planter, il va vous dire qu'est-ce qui va pas. Il va vous dire que je ne connais pas router-link. Enfin, à vrai dire, il va dire router-link n'est pas un attribut standard sur l'élément a, parce que là, je suis sur un élément un lien, en fait, un encre. Et puis, troisième étape, en fait, en bootstrap, donc tout à l'heure, l'application, on l'a codé, on faut la bootstrapper, pareil, ici, en fait, je vais bootstrapper euh, l'application, mais avec maintenant les dépendances du routeur. Donc là, je vais rajouter la troisième ligne, c'est les, les routes que j'ai écrites tout à l'heure, en fait. C'est ça. Ici, vous voyez, j'exporte une constante qui s'appelle AppRouterProviders, et je l'importe ici, et puis je lui dis à ma, mon application bootstrap, ma fonction bootstrap que mon application 4 à App component dépend, en fait, de ces providers-là. Même principe, si vous ne le faites pas, Angular va vous dire ce qui ne va pas. En parlant de provider, du coup, en fait, euh, <coughs> ici, donc les providers, c'est à chaque fois que vous voulez, par exemple, utiliser une API externe qui fait des, des requêtes, ou je ne sais pas quoi, ou de la logique métier, etc. Donc c'est dans des classes ES6. Euh, on va dire ça, c'est du métier, quoi. Donc pour pouvoir l'utiliser dans un composant, il faut le spécifier dans la notation Component. Vous voulez dire, voici, je te passe un tableau de providers donc par exemple ici c'est DataStore parce que ici dans mon constructeur j'injecte en fait une, un type qui s'appelle DataStore et c'est là où TypeScript est important parce que l'injection de dépendance en Angular 2 avec TypeScript en fait est beaucoup plus simple à écrire parce que j'ai juste à typer mes, mes, mes paramètres si je le devais le faire non, je l'ai pas fait mais si je devais le faire en ES6 il fallait que je passe par une, une autre syntaxe en fait en utilisant des annotations inject etc, il et spécifie bien mes types donc Ici, j'injecte DataStore. En fait. Vous voyez bien la syntaxe Et donc pouvoir l'utiliser dans mon constructeur. Alors là, euh, ce que j'ai dit dans le titre, en fait, je peux injecter localement. En fait. C'est-à-dire que chaque composant peut avoir localement ses dépendances qui n'interfèrent pas avec le reste de mon application. Par contre, je peux aussi injecter de manière globale. Donc là, si j'injecte le Bootstrap, euh, typiquement le, le routeur, ce que j'ai fait tout à l'heure, il sera disponible dans toute mon application. Donc voilà, donc là choisissez bien où est-ce que vous allez injecter votre vos dépendances. Et c'est ça qui est bien avec donc euh, euh, ce, cette nouvelle structure en fait, c'est que comme j'ai un arbre de composants, en fait tous les composants, on verra en détail, euh, ça, vous allez vous allez voir plus tard en détail qu'il y a deux types de composants, des smart components, il y a des dumb components. Voilà, euh, il faut que les dumb components, faut qu'il faut, qu faut pas qu'ils soient dépendants d'autres choses en fait. Et les smart components, c'est eux qui orchestrent les dumb components. Et euh, voilà, et donc, ça veut dire que chaque component peut injecter lui-même ses dépendances et euh, faire son, sa petite vie tout seul en fait, dans l'application. Il communique juste avec l'extérieur via des events, et reçoit de l'extérieur euh, de l'information via les attributs, via les properties. Euh, je peux également, en fait, donc là c'est euh, la façon la plus simple, hein, j'utilise une classe, donc je, le, je, la, je la référence en tant que provider, mais je peux aussi configurer manuellement, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien la ligne providers datastore, en fait, c'est un, un raccourci vers cette syntaxe-là. Donc, provide quelque chose en utilisant la classe Datastore. Donc là, comme ici, j'utilise la classe Datastore. Donc, je peux faire juste provider Datastore. Par exemple, ici, si je veux utiliser, par exemple, une classe token, en fait, je peux dire à Angular, en fait, token, ça vaut toujours hello world. En fait, c'est une string qui vaut toujours hello world. Donc, ça, je peux l'utiliser dans toute mon application. Donc, à chaque fois dans mon constructeur, n'importe où dans mon application, je fais... Euh, Toto 2.token, bah, Toto vaudra toujours hello World, en fait. Aussi, hein, donc avec les alias en dessous, je peux faire la même chose, mais dans ce cas-là, euh, la première ligne, c'est Datastore, ce qu'on a vu juste avant. donc Comme c'est la même chose, donc, je peux réduire ça en Datastore. Ça, on a vu. Mais aussi, par exemple, pour les tests unitaires, je vais pouvoir changer le type en fait, de ce que j'injecte. Dans mon application, je vais injecter euh, Moct Datastore, mais en fait, ça correspond en fait à Datastore. Donc use, ex, use existing, ça veut dire on utilise une autre classe qui existe déjà en fait. Euh, sinon, ma préférée en fait c'est la dernière, donc c'est... Voilà, euh, bon, ce que j'ai pas dit, effectivement, je vais le préciser. Euh, en Angular 2 comme en Angular 1, tout est singleton. Donc là, quand on injecte des dépendances, c'est des singletons. Donc si je veux une factory, il faut que je la fasse moi-même. C'est le dernier exemple. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, OK, data storm en fait, euh, au lieu d'utiliser la même instance, je vais créer une nouvelle instance. Donc ça c'est la syntaxe un peu riche, parce que j'imagine que DataStore prend des dépendances, mais s'il n'y si avait pas de dépendance j'aurais pu directement enlever, euh, ops, pardon, enlever ces, ces attributs-là, puis enlever mon tableau, parce que j'en ai pas besoin. Donc voilà rapidement les quelques concepts <rire> sur Angular 2. Donc ce qu'on a vu, les composants. Donc en fait, là où je vous ai présenté vraiment euh, le nécessaire pour commencer en fait, un projet, donc les composants, les états des composants, etc. La gestion des lifecycles. On a vu les, les, les, enfin les pipes, même si ce n'est pas très important, les pipes remarque, mais bon. Euh, les providers, c'est très important. Le routeur qui est toujours en développement, mais normalement, euh, est, bon, au bout de la troisième itération, je pense que là, ça va être stable. Or, ce qu'on n'a pas vu, par contre, c'est tout ce qui est HTTP. Donc là, euh, tout ce qu'on... Voilà, HTTP, voilà, pour communiquer avec le monde, avec les services les observables, enfin les RxJS pour la partie d'engrés active, les animations aussi, donc avec Angular 2, en fait on a toute une bibliothèque d'animation qui est d'ailleurs basée sur les web animations, donc c'est du standard aussi, les formulaires, l'internationalisation, etc., le material design, bref, il y a plein de choses en fait qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Et honnêtement entre nous, on y a plusieurs, mais entre nous en fait, pour chaque sujet il faut moins un talk de 20 minutes, pour vraiment préciser, typiquement j'ai ai, ai des slides sur les... De, sur les serveurs rendering j'ai des slides sur RxJS, il faut que j'en fasse d'autres pour, pour le reste. Mais voilà, faut vraiment pour détailler, il faut vraiment du temps en fait. Donc on va passer à la suite, qui reste un quart d'heure, c'est cool. Donc la partie outillage. Alors, Avec Angular 2, ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'introduction, en fait on peut utiliser plusieurs langages. Donc du Dart, du S5-6, du TypeScript aussi, ce que j'ai pas rajouté, mais bon, un peu, en fait, on peut aussi utiliser du Clojure, mais bon, c'est pas très documenté pour l'instant. Euh, ouais, donc Je vous ai dit aussi qu'Angular 2 est entièrement codé en TypeScript. On va dire 98% du code écrit en TypeScript, le reste c'est du Dart. Euh, c'est pour ça, en fait, que vraiment, l'équipe pousse vraiment en fait, vers du TypeScript. Parce que ça a quand même des intérêts. Alors, euh, TypeScript, donc c'est un JavaScript typé, mais les types, c'est optionnel. Je, je précise très bien, en fait. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, on peut considérer que c'est du TypeScript, à part euh, l'injection de dépendance dans les constructeurs. Où bon, Là c'était obligatoirement, il fallait être dans du TypeScript. Euh, Au-delà de ça, TypeScript, aussi, c'est un transpiler, c'est comme Babel. Pour ceux qui font de l'ES6 maintenant, qui n'utilisent pas TypeScript, je suppose que vous utilisez Babel. Qui utilise Babel d'ailleurs pour les, ah, Qui utilise TypeScript, euh, ES6 dans les projets Qui développeur dans la salle D'accord, c'est pour ça. Okay. Euh, en fait, Maintenant en fait, on fait de l'OS6, donc c'est le nouveau javascript et en fait le nouveau javascript n'est pas en, entièrement reconnu par tous les navigateurs récents. Euh, à part donc Safari qui a annoncé euh, la semaine dernière qu'ils qu supportent 100% de les 6 et Chrome euh, ça sera dans la version 52. Bon, donc là normalement, théoriquement on n'aura pas besoin de Babel ou d'un autre outil pour transformer le langage, enfin dire le nouveau langage vers du vieux langage pour les navigateurs, pour les vieux navigateurs. Euh, et donc TypeScript en fait c'est un autre outil pour transformer aussi du nouveau langage vers du vieux langage. Mais comme les standards évoluent en fait là, donc ES5, ES6, je préfère rappeler ES6, c'est plus clair. Donc ES6 c'est sorti l'année dernière en fait, c'est sorti en juin dernier. ES7 ça va, ça va sortir ce, cette année, donc bientôt là, cet été. Et vous voyez bien que les navigateurs ils ont à peine eu le temps en fait de supporter ES6. Et donc quand ES7 sera supporté par des navigateurs, il y aura ES8, ES9, etc. Donc c'est pour ça en fait, qu'on aura toujours besoin de ces outils-là comme TypeScript ou Babel, qui sont les plus connus, qui vont nous permettre, en fait, nous développeurs, d'avoir une expérience de développement assez intéressante, assez riche. On va utiliser en gros les derniers langages, etc. Mais on va laisser l'outil transformer ça vers, les vieux, vers une vieille syntaxe. Et donc il se trouve que TypeScript fait la même chose, mais en plus on peut rajouter du type, donc pour vraiment catcher les, les, les erreurs vraiment en amont, manière statique en fait une fois que c'est transpilé il n'y a pas de type en fait il n'y a rien le type c'est uniquement dans l'IDE, ça aide l'IDE en fait à trouver les erreurs rapidement et aussi euh, euh, proposer de l'autocomplétion de l'intelligence. parlons d'IDE, du coup en fait il y en a, bon, il y a des IDE et des éditeurs donc il y en a, il y en a quelques uns euh, actuellement en fait donc moi je dev principalement sur Atom hein, qui a un bon plugin d'ailleurs en fait il y a des plugins euh, TypeScript pour tout, pour tous ces éditeurs-là, je, Eclipse, je ne sais pas, j'ai un doute, mais peut-être. Quelqu'un quelqu utilise Eclipse avec TypeScript Non Alors je ne sais pas, il faut vérifier. Euh, peut-être, hein, je pense, peut-être. Par contre, euh, je sais que WebStorm, donc IntelliJ, en fait, ils ont un très bon support Angular 2 et, et TypeScript. Voilà, pour ceux qui préfèrent les IDE. Et Vim et je ne suis pas testé. Hein, mais... Désolé. En termes de build system, alors euh, je vous ai mis en fait euh, tout ce qui se fait actuellement. Donc euh, il y a ce qui est poussé par euh, par les différents starters que vous allez trouver sur GitHub. Donc les starters, c'est des exemples de projets qui vous permettent de démarrer directement en fait le projet. L'équivalent des générateurs Yeoman pour ceux qui connaissent. Euh, donc voilà, on peut faire euh, ceux qui préfèrent webpack, il y a ce qu'il faut, browserify, il y a ce qu'il faut, etc. Gulp et, et tout le reste. Par contre euh, moi, ce que je vais vous dire, en fait, c'est qu'il faut maintenant utiliser le CLI, parce qu'en fait, on a un. un euh, bon, je vais dire un gros bon, en fait, on s'est fiché à le faire. Il <rire> faut vraiment l'utiliser. Donc, c'est basé, sur, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure sur Humber. Donc, c'est très, c'est très. Enfin, c'est pas mal, ça permet de, de générer l'arborescence d'un projet, générer des composants, générer des services, générer le squelette des tests unitaires, vous aider à exécuter les tests unitaires vous aider à builder, à déployer, bon pour l'instant ça déploie uniquement sur Github Pages, mais on va pouvoir imaginer par la suite déployer sur d'autres serveurs. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant c'est en bêta, ça marche plutôt, plutôt, plutôt bien pour les petits projets. Euh, c'est en bêta, hein. donc voilà. <rire> euh, voilà, pour la partie outils. Maintenant on parle de stratégie de migration. Ça, tout le monde pose la question. <rire> Alors, euh, il existe en fait une stratégie bien décrite sur le site angular.io. À la base, en fait, il y avait trois stratégies, mais il y en a une qui s'est un peu distinguée. Voilà, c'est en gros migrer euh, palier par palier, en fait, pas par pas, l'application. On va dire euh, feature par feature, ou bloc par bloc, c'est à vous de voir en fait ce que ça veut dire pas par pas. Mais tout ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut que votre application euh, Angular 1... Euh, respecte les bonnes pratiques parce que voilà on va si l'application respecte les bonnes pratiques on va facilement se retrouver en fait dans le code notamment avec la la, comment dire, la décomposition du projet par feature et non pas par contrôleur service etc euh, éventuellement utiliser un module loader donc euh, soit require soit euh, je, je vous conseille systemjs parce que c'est celui qui est utilisé avec Angular 2 et puis si vous le pouvez Migrer vers du TypeScript ou au moins, si vous vous aimez pas TypeScript, au moins sur du S6, parce qu'en fait, euh, la grosse difficulté, à mon avis, en fait, euh, du passage entre Angular 1 et Angular 2, c'est la syntaxe. Et la syntaxe, c'est pas Angular 2, en fait, c'est parce qu'on a changé de syntaxe de langage. C'est-à-dire que le JavaScript, maintenant, on écrit des classes plutôt que de faire des fonctions, etc. Bon, sous le capot, c'est la même chose, c'est les prototypes, mais syntaxe, ils me font parler, en fait, euh, ça change. Donc voilà, donc ça casse un peu le code, en fait. Donc déjà, voilà, passer sur du S6. Ou de préférence vers du TypeScript. Et puis, euh, ce que je pas mis dans les slides ici, mais de toute façon c'est très bien détaillé. C'est un gros pavé sur le sur le blog. Euh, il faut déjà être sur Angular 1.5 en fait. Et ça c'est un prérequis parce qu'avec Angular 1.5 en fait, il y a pas mal de choses. Qui, y a pas mal de choses qui sont backportées d'Angular 2 vers Angular 1. Euh, ouais c'est ça. Euh, comme notamment le routeur, comme l'histoire des composants là, dont je vous parlais depuis tout à l'heure, les components avec leur life cycle. Donc avec Angular 1, on a les modules.directives, module.service, module.controller. Maintenant, en fait, on a un truc qui s'appelle module.component, qui est en fait simplement un alias, en fait, c'est en gros une directive avec le contrôleur mixé. Et qui follow du coup les principes d'Angular 2. Et euh, <coughs> après, il y a aussi euh, l'utilisation en fait, d'un outil qui s'appelle le NG Upgrade qui est, c'est juste, enfin euh, c'est juste WA wow, en fait, ça va, permettre, ça va vous permettre, dans une seule application, de lancer Angular 1 et Angular 2 en même temps en fait. Et lui fait, le, fait la traduction pour vous. Donc ici voilà, j'ai mon arbre de composants, et très important, hein, très très important, c'est une application Angular 1. Donc la racine c'est A1, c'est Angular 1. Après il y a peut-être des scénarios où vous allez prendre Angular 2, mettre de l'Angular 1, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça peut arriver. Mais en tout cas, le ng-upgrade fonctionne comme ça, en fait. Ça bootstrap avec Angular 1. Je vais passer rapidement au détail, mais en gros, quand vous allez faire des, des, appeler des, des dépendances, en fait, depuis Angular 1, euh, depuis Angular 1, si vous appelez des dépendances Angular 2, en fait, l'outil fait la traduction pour vous. Il fait un fait un, en fait, il fait un downgrade. Mais depuis Angular 2, si vous appelez l'Angular 1, il va vous faire un upgrade, en fait. Mais bon, ça, vous, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Lui, il le fait pour vous. Donc voilà, tout ça, c'est sur le doc, c'est très bien documenté. Euh, pardon, sur le site, c'est très bien documenté. Donc vous cliquerez tout à l'heure sur le sur l'icône. Sur voilà, donc j'ai il me reste 7 minutes pour euh, faire un feedback rapide sur euh, <coughs> sur les retours qu'on a eu en discutant avec les développeurs, etc. Sur donc, Angular 2. Donc il y a des plus et des moins forcément. <coughs> euh, bon, on a eu des choses comme quoi, bah, en fait. Euh, Angular 2 c'est très bien parce que grâce notamment à TypeScript et ES6 avec la, la syntaxe des classes etc. Ben en fait on écrit du code beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus lisible etc. Plus agréable. Euh, un petit plus aussi pour les décorateurs ou les annotations. Euh, bon je devais mettre les chiffres ici mais j'ai oublié de les mettre. Euh, voilà il y a en fait un facteur de, de comment on appelle ça de, de 10. Enfin, on va résumer ça en fait Angular 2 est plus puissant, enfin, plus rapide qu'Angular 1 il faudrait que je retrouve en fait le, les benches avec les graphes mais en tout cas euh, grâce à, fait à, cette nouvelle, euh, à cette nouvelle structuration d'application sous forme d'arbres et le fait que le state, le parent, l'enfant ne peut pas modifier l'état du parent, etc., etc. Bref, flux en fait, on a en fait la détection de changement qui est beaucoup plus rapide comparé à Angular 1, Angular 1 avec la digest loop, euh, bon, la boucle de digestion, c'était vraiment le cauchemar, etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et en fait, l'équipe travaille de plus, enfin, régulièrement pour améliorer encore plus, plus, plus les perfs. En termes de, en termes de performance, c'est-à-dire à, à l'exécution, mais aussi en termes de taille de la de librairie, de, de poids de fichiers, etc. Pour la petite anecdote, en fait, là actuellement, je crois qu'ils sont à 47K. En fait, ils sont passés de 200 kg à 47K en optimisant au fur et à mesure. Et donc Brad Green, en fait, qui est le product manager d'Angular 2, euh, leur a dit que s'ils arrivent à, à 10 kilos, il leur fait un gâteau au chocolat. Donc on va voir ça. Donc Angular 2 est basé sur les standards du web. Hein, donc euh, si vous connaissez les standards du web, bah, vous connaissez déjà pas mal de choses sur Angular 2, alors que ce soit euh, web mobile, mais aussi euh, mais aussi euh, serveur. Et euh, bon, ça je l'ai mis quand même parce que voilà, ça pourrait intéresser certaines personnes. Le support de IE, IE, donc il y a un IE 9 et plus. Alors le support il n'est pas fait par l'équipe en fait Angular, il est fait par une boîte externe euh, que, je ne, vais pas, que je, je ne vais pas citer, mais voilà, c'est une boîte française. Donc il y a deux devs en fait qui travaillent à, de temps en temps pour apporter ça en fait, apporter le support. Euh, comme Angular en fait n'est pas très euh, lié au DOM, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, sur les, les renderers, bah en fait on est capable d'exécuter de, de, une même application mais avec zéro modification, enfin, plus ou moins zéro modification, euh, sur un navigateur, mais aussi sur euh, sur un Web Worker. Donc Web Worker en fait c'est un c'est un thread côté navigateur, mais il n'y a pas de DOM en fait, c'est vraiment isolé, mais aussi sur un mobile ou sur un serveur. Donc voilà, en fait on a cette, euh, on est plus limité au DOM. Et puis, donc avec l'UCLI, on va pouvoir bootstraper un projet vraiment rapidement. Alors, les, les moins. Donc, il y a plein de gens qui n'aiment pas la syntaxe. Euh, moi, j'ai envie de dire que c'est que, que la syntaxe. Il enfin, <rire> prendre le temps d'apprendre, hein, tout simplement. Et de toute façon, ES6, c'est un standard maintenant. Donc, de toute façon, vous êtes obligé d'apprendre la nouvelle syntaxe. Euh, avant, en fait, on, voilà, on disait qu'il ouais, n'y avait pas de convention, il euh, n'y avait pas de truc clair et net, les style guides. Bah, maintenant, en fait, on a des style guides qui, donc, qui, sont, euh, qui sont poussés par John Papa et Minko. Et d'autres gens qui n'aiment pas du tout l'injection de dépendance. Bah, j'ai rien à dire pour eux. Non, euh, quelques exemples rapidement de, en fait que, que j'ai codé personnellement, mais euh, pas que. Donc, ça, c'est un sorte de quiz en fait un QCM pour les entretiens techniques. Euh, ça c'est une petite application euh, bidon qui recherche des gifs en fait avec la voix. Euh, ça c'est bon ça c'est moi, ça c'est une application réalisée récemment en fait pour un hackathon euh, Angular Attacks pour ceux qui connaissent et du coup j'ai gagné en fait, voilà, avec ça. Et il y a un site qui répertorie qui répertorie, en fait c'est toutes les applications développées avec Angular 2. Donc c'est madewithangular2.com et vous avez le même pour Angular 1. Donc c'est une sorte de vitrine, en fait, des, des, des clients qui utilisent, enfin des marques, etc., qui utilisent Angular. Et voilà, on finit rapidement avec des, euh, quelques, quelques réflexions. Donc ça, Jeff Willplay, c'est un autre G2 euh, Angular, euh, Angular, en fait, qui, qui dit que... Euh, <coughs> Angular 2, en fait, embarque les mêmes concepts qu'Angular 1, de manière vraiment plus... Comment dire Mieux réfléchi, etc. En fait, et plus agréable à utiliser. Euh, John Papa, lui, effectivement, il dit que voilà, si vous avez une équipe, vous avez fin, vous avez des compétences Angular 1, ben, en fait, vous êtes déjà préparé pour Angular 2. Après, il faut nuancer. Je, personnellement, je considère que si vous avez jamais fait d'Angular 1, c'est pas un problème. Vous avez vu, enfin, hein, c'est une nouvelle syntaxe, c'est nouveau, en fait, pas mal de pas mal de nouveautés. Donc, c'est pas très gênant en soi. Et puis bon, bah, je me cite aussi. Hein, donc euh, ce que je répète depuis tout à l'heure, en fait, donc Angular 2 est vraiment bâti sur les standards du web. Donc voilà. Donc si vous connaissez les standards là, donc les web components, euh, le DOM, le CSS, les, tout ça, tout ça, vous connaissez déjà une bonne partie d'Angular 2. Et aussi, euh, Angular 2, en fait, c'est une plateforme, c'est pas juste un framework. Donc on a avec le CLI, avec les les euh, le serveur, avec tout ça, en fait. Quelques ressources pour finir. Donc euh, j'ai mis quelques liens. Euh, Angular 2 Bible, en fait, c'est un repo GitHub qui référence plein de liens sur Angular 2. Donc, que ce soit des formations, des tutoriels, des vidéos, tout, tout, tout, tout. Euh, la playlist YouTube de la dernière NGConf conf 2016. Alors, ngconf conf en fait, c'est la conf officielle Angular, donc, qui se déroule tous les ans en Utah, donc Salt Lake City. Donc, en gros, toutes les nouveautés, en fait. Il y en a deux par an, il y en a, a celle-là qui est à Salt Lake City, il y a la prochaine qui sera à Londres, donc Angular Connect. Et il y en aura une en France... Euh euh, en octobre, NG Europe. Et un petit slide, voilà, donc faire euh, recrute. Pour ceux qui veulent venir à NG Europe, en fait, il y a un coup de réduction, donc euh, n'hésitez pas à l'utiliser. J'enverrai tout à l'heure un tweet avec les slides, hein, vous aurez tous les slides en fait. Et puis voilà, donc merci à vous, et je suis à 30 secondes de la fin. Cool! <rire>